La vie, je sais qu'elle est dure. C'est dur quand tu travailles pour atteindre tes objectifs, mais tu ne vois pas les résultats. C'est dur quand tu te bats, quand tu fais de ton mieux, mais tu n'as pas les récompenses. C'est dur quand tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. Tu investis ton temps et de l'argent, mais tu ne reçois pas les bénéfices. Aucune récompense. Oui, je sais à quel point ça peut être dur. C'est dur de connaître des déceptions. C'est dur de commencer un projet sans aucune assurance que ça va marcher. Mais qu'est-ce que tu veux faire Abandonner T'enfuir et laisser tomber tes rêves Tu peux le faire. Mais je te préviens, tu risques de le regretter plus tard. Jim Rohn disait, « Dans la vie, soit tu souffres du poids des regrets, soit tu souffres du poids de la discipline. » À toi de faire le choix. Mais je te préviens, il y en a un qui pèse plus que l'autre. J'aimerais que tu retiennes ceci. Tes échecs et tes déceptions font partie du chemin vers le succès. Ils font partie du chemin vers la réussite. Et parfois, tu es tout près du but. Ce dont tu as besoin, c'est juste un peu de coaching. Peut-être quelqu'un qui te soutient et qui t'encourage à ne pas lâcher l'affaire. Cette chose que tu veux réaliser est réalisable. Ce but que tu veux atteindre, tu peux l'atteindre. Reconnecte-toi à toi-même et continue de rêver. J'aimerais que tu repenses à toutes les choses dont tu rêvais quand tu étais plus jeune. Et suggère toi des affirmations revigorantes à haute voix pour reprendre confiance en toi et engage-toi à tout donner pour réussir. J'aimerais que tu décides maintenant de ne jamais abandonner quels que soient les obstacles que tu vas rencontrer car je te rassure, il y en aura et pas qu'un seul. La vie ne demande pas ton avis. Elle te balance des trucs comme ça à la gueule sans que tu t'y attendes. Ces obstacles peuvent venir de ta famille de tes amis qui ne croient pas en tes projets, des connaissances, des faux amis. Tu sais bien que la liste est loin d'être exhaustive, mais je sais que tu vois de quoi je veux parler. Alors reste déterminé et maintenant passe un pacte avec toi-même. Un pacte pour ne pas baisser les bras. Un pacte pour vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Un pacte pour continuer à te battre durant les moments difficiles. Et arrête de te plaindre. Au contraire, relève toi et avance. Tu dois te dire, peu importe ce qui arrive sur mon chemin, je suis déterminé à m'en sortir et je réussirai. Si les autres n'ont pas réussi, moi, je ferai la différence. Je vais faire de ma vie un grand succès. Je veux marquer l'histoire. Je vais devenir une légende. Si d'autres personnes n'ont pas réussi, moi, je peux y arriver. Tu n'es peut-être pas le plus beau, ni le plus sage, encore moins le plus intelligent de ta génération. Mais je sais que tu peux le faire. Si tu as une idée, qu'est-ce que tu attends pour la mettre en pratique Peut-être aujourd'hui tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les connexions ni les ressources nécessaires. Mais crois-moi, le jour où tu commences à prendre des actions, le jour où tu commences à réagir, je dirais même à agir, des portes commenceront à s'ouvrir et des personnes prendront contact avec toi. et Des miracles se produiront dans ta vie. Mais pour que cela arrive, tu dois faire le premier pas. Tu dois montrer à la vie que tu as vraiment envie de t'en sortir. Tu as vraiment envie de changer ta vie, et réaliser tes rêves. Garde toujours en tête que tout ce que tu veux faire est possible. Ne laisse pas les échecs du passé déterminer ce que tu peux faire. Je te suggère d'apprendre les leçons de ces expériences passées, mais de ne pas les laisser dicter ce que tu peux faire. Einstein disait que la logique peut mener d'un point A à un point B. Mais l'imagination et l'audace t'amener où tu désires. Oui, tu peux monter ce business. Oui, tu peux écrire ce livre que tu as envie d'écrire depuis longtemps. Oui, tu peux décrocher ce diplôme. Tu peux devenir indépendant financièrement. C'est possible. Mais d'abord, tu dois commencer à agir. Commencer à prendre des actions. Tu dois prendre des actions maintenant. Si tu te sens motivé par cette vidéo, aime, partage et surtout abonne-toi. Nous formons une communauté de personnes qui veulent réussir et accomplir leurs rêves. Rendez-vous au sommet.